Salut à vous, cette vidéo est faite pour les gens qui n'ont jamais joué à ça. Je vais donc essayer de faire au mieux pour vous expliquer un peu le, les bases, quoi, pour euh, vous présenter au mieux le jeu. Euh, voilà. Et vous verrez si ça vous plaît. Alors, le jeu se passe dans une ville qui s'appelle Night City. C'est une ville avec pas mal de criminalité et je peux vous dire que ça bouge pas mal. Hein. Alors dans cette ville, vous incarnez V. Alors V qui cherche à se faire un nom en tant que mercenaire, et puis surtout qui cherche à gagner de l'argent, histoire de s'acheter quelques, quelques vêtements, des armes, et plein de choses. Comme je ne veux pas vous spoil, je ne vais pas vous en dire plus sur le matériel que l'on peut gagner dans cette vidéo. Avec le personnage que vous incarnez, donc V, vous pouvez crafter vos armes, euh, améliorer vos armes d'ailleurs. Vous pouvez fabriquer vos vêtements et mettre des modes dans les armes et dans les vêtements. Vous gagnez des niveaux et des compétences. Vous pouvez vous battre à main nue ou avec des armes blanches. Ou alors euh, vous pouvez aussi euh, carrément faire du piratage. Alors euh, Vous pouvez aussi utiliser des, des fusils, des mitraillettes, des pistolets il y a plein de sortes d'armes vous pouvez donc personnaliser votre apparence et votre style de combat pour jouer à votre façon vous pouvez aussi choisir de jouer un homme ou une femme chose qui vous permet d'appréhender le jeu de deux façons différentes et surtout euh, au niveau de l'histoire l'histoire est un peu différente si c'est un homme ou une femme Attention, dans ce monde impitoyable, chaque choix que vous faites aura des conséquences. Votre réputation, l'attitude de vos alliés et de vos ennemis dépendront de vos actions. Et vous devrez faire face à des défis de plus en plus difficiles. Alors à mesure que vous progressez dans l'histoire, ça sera de plus en plus difficile. Mais d'un autre côté, vous aurez un meilleur niveau et donc, vous pourrez faire face. Chaque fois que vous gagnez des points, attention de bien les installer au fur et à mesure. Et de refaire votre équipement au fur et à mesure. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'aime beaucoup ce jeu et c'est un plaisir pour moi de vous en parler. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite un bon jeu. Regardez la super police. C'est en tabassant des innocents qu'on sauve le monde. Oh, mais ferme-la. Vaut mieux d'écouter ta copine. Il Vaut mieux d'écouter ta copine. Non, je sais ce qui se passe. Vous nous détestez, hein C'est ça le problème. Vous détestez On en a rien à foutre de vous deux.